J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente puisqu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je teste vraiment. Je sais plus le dire. Et aujourd'hui, on s'attaque à une marque qu'on n'a pas trop trop vue sur les réseaux sociaux. Hein. Aujourd'hui, nous allons tester, vous et moi, les encres à lèvres de la marque Banana Beauty. Alors, vous n'avez pas pu le louper hein, si vous avez un compte Instagram bah c'était dans les stories de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Instagrammeurs et Instagrammeuses. Hein. Ils m'avaient contacté pour bosser avec eux, pour une collaboration. J'avais dit non, parce que je trouvais qu'on les voyait trop partout et ça m'avait saoulé En tant qu'abonné, tu vois. Je me retrouve euh, quelques semaines plus tard à les acheter moi-même. Même lui, il est d'accord. En fait, c'est vrai qu'ils me font de l'œil depuis un moment. Surtout que je me suis baladée sur beauté privée et ils y étaient du coup à moins 50%, je crois, un truc comme ça. Là, je me suis dit, maman, maman... « Maman, tu me manques tellement que je fais des lapsus <rire> !» Ma petite mabouinette En gros, avec deux de ces rouges à lèvres, je l'ai mis le matin et je vous me suivais dans la journée pour voir comment il évolue, comment il tient, comment je le sens, etc. Et on va vraiment le tester à fond. J'ai voulu tester parce que je suis une grande, grande fan de Dancaire à lèvres mat. Donc c'est un fini semi-mat. Ils promettent une tenue allant jusqu'à 10h et pas la plateforme musicale. Et ils disent que grâce à la texture riche et aux extraits de nectar de fleurs, les lèvres restent intensément hydratées. Le truc génial aussi, c'est que c'est 100% vegan, donc si jamais vous êtes vegan, vous pouvez y aller, et c'est surtout non testé sur les animaux. Et une encre à lèvres coûte 25 euros. Alors c'est pas excessif comme prix, mais c'est quand même une somme. Bon après le, le contenant est quand même grand, hein, donc euh, je pense que ça va tenir un bon bon moment. Donc voilà, je vous laisse avec mon test de ces petits rouges à lèvres Les amis, première teinte que nous allons tester Il s'agit de la teinte Zebra Babe Donc ça a l'air d'être un petit euh... Très nul pour décrire les couleurs Rose, rouge Alors J'ai la démarcation un peu Ouais technique du double menton pour voir si t'as la démarcation Ok Un petit embout mousse classique Déjà on va voir l'application, je me suis plié la moustache rien que pour vous les amis C'est que je vous aime fort quand même hein. Waouh, c'est pigmenté Ça c'est pigmenté, on est d'accord J'adore la couleur, je la trouve sublime. Facile d'application, l'embout est assez pratique. Il sèche assez vite mais pas non plus trop vite du coup c'est pratique parce que si jamais tu te plantes tu peux assez vite te rattraper mais bon il sèche quand même assez vite. Hein. J'ai connu des, des encres à lèvres qui séchaient beaucoup trop vite et beaucoup plus vite que ça et c'est vraiment pas pratique donc là ça va. Pour l'instant il est un peu collant mais je pense c'est parce que je viens de le mettre donc je vais attendre un peu. Il n'y a même pas besoin de mettre une deuxième couche tellement c'est bien pigmenté pour le coup. Donc concernant l'embout je le trouve très agréable, il n'est pas spécialement trop dur, pas trop mou. Ce qu'on va faire c'est que vous allez me suivre un petit peu tout au long de la journée. Bon j'avoue il est tard mais avec ce confinement... Euh, j'ai un rythme de sommeil nul à chier, il est midi 46, vous pouvez voir le crâne chauve de mon père, c'est un plaisir, let's go Bon là ça fait déjà quelques minutes que je l'ai mis, je vous avais dit tout à l'heure il colle, là il colle plus du tout, et vraiment ouais c'est... j'ai pas l'impression d'avoir les lèvres nues, on sent quand même qu'on a quelque chose mais comme avec tout rouge à lèvres. Petit test que je trouve important pour ceux qui ont la chance d'avoir un amoureux ou une amoureuse. Est-ce que ça transfère là, ça je sais que c'est un point important quand on est en couple. Hein. Bah avec, que j'ai personne à embrasser... Surtout que c'est pas le moment en ce moment, hein, ne faites pas ça. Pas de transfert, comme vous pouvez le voir. On va tester sur un mouchoir. Ah, j'y vais, j'appuie, hein. Des mini, mini traces. Je frotte <rire> Je vais vraiment le tester dans tous les sens, ce truc, on en entend tellement de bien. Y'a rien, alors j'ai frotté, quand même, hein. Hum, on va voir si tu vas résister à la bouffe et à l'eau. Ouais, alors moi, c'est plus des tasses de thé, hein, c'est de la soupe, hein, le truc, hein. J'ai vraiment un problème avec le thé. J'ai un problème. Oh, Je suis seulement, j'en avais qu'un Mmh. c'est très très chaud bon et eh bien les amis c'est l'heure du test un peu ultime quand même là aussi du repas donc petite quiche Lorraine pain grillé avec du beurre salé et petite banane quand même histoire de faire un peu attention quand même tout en regardant Gossip Girl <rire> je me refais Gossip Girl et là ça y est j'arrive à la fin bon appétit mmh. Et bien écoutez, après ce merveilleux repas, c'était très très bon. Et Il a pas bougé. Je suis un peu choquée. Bon, à voir dans le temps, dans la journée, mais. Miam miam, le petit crunch. Euh, je suis chou un peu là. <muches> coucou alors je reviens là il est euh, 16h50 j'ai passé l'après midi à bosser sur euh, plein de trucs et à boire 150 mille thé mais écoutez les gars il n'a pas bougé hein On voit par contre que je brille là Donc euh, très étonné et au niveau du confort, il est très confortable. Mes lèvres ne tiraillent pas du tout, j'ai l'impression d'avoir les lèvres nues. Tout à l'heure j'ai oublié, j'allais me bouffer les lèvres et là j'ai fait « Oh là non !» Parce que là il n'allait pas résister c'est sûr. Donc écoutez, je vous refais un point euh, ce soir, mais pour l'instant, au top Est-ce qu'on ne ferait pas l'un des meilleurs tests Est-ce qu'en faisant des bisous à pout-pout mon rouge j'allais vite. Tiens, les Et mes ron -ron. Ah j'ai droit à mes ronds -ron, quand même. C'est le meilleur test au monde, ça. Bah écoutez, pas de transfert. Oh, waouh. Oh, waouh. Oh, waouh. Wow. Hein, mon plaid. T'es mon petit plaid à moi. Oh là là, les est on pas Recoucou Alors, je vous retrouve, il est 22h10. Voilà, toujours le petit crâne chauve de mon papa, on adore. D'ailleurs, je ne parle pas trop trop fort parce qu'il est couché, mon petit papa, donc j'ai pas envie de le, le réveiller. Mais, je voulais vous faire un petit bilan, du coup, en fin de journée, donc forcément, j'ai remangé donc, mon repas de ce soir et j'ai bu euh, plein de verres d'eau et tout, donc... Je l'ai mis à l'épreuve ce petit rouge à lèvres, hein. donc ça fait euh, presque 10 heures que je l'ai mis. Bon, il a quand même bougé, hein, on va pas se, se mentir, euh, c'est plus foncé euh, au niveau des contours, mais mine de rien il a quand même bien bien tenu. Euh, comme je vous dis, je lui ai fait la misère, j'ai bu je, je sais pas combien de, de litres d'eau aujourd'hui, de thé et tout... Donc euh, forcément je l'ai mis à l'épreuve par rapport à ça Et là je vais aller me démaquiller On va tester ça vous et moi Bon oh, je suis désolée la lumière est très très jaune ici Là je vais utiliser en fait ma lotion démaquillante habituelle Pour voir si ça se barre ou pas Euh merde pourquoi je suis longtemps moi Ah ça part quand même facilement en même temps il en restait pas beaucoup hein. puis cette lotion elle est géniale Voilà. Ouais. Bon bah tout est parti Je vous dis il en restait vraiment oh C'est quoi ce bouton du turfus Bon, écoutez, on se retrouve demain pour tester une autre teinte. Bonne nuit. Enfin non, en fait, à tout de suite. Re Alors aujourd'hui, nous allons tester une teinte que je trouve vraiment cruciale puisque c'est le classique, le rouge. Donc avec cette tate là, on va vraiment voir la tenue parce que le moindre petit bout qui s'en va, ça se voit direct. Donc shoot. C'est la teinte The Glam Bam. Donc c'est vraiment le rouge. Classique. Bon, euh, l'embout et tout, ça n'aura pas changé. Hein. Oui, bah, je sais qu'on a faim. Deux minutes. Wow. La pigmentation m'étonne. Ah vous, vous le voyez vraiment bien bien pigmenté. Moi, je vois qu'il un... y a un peu de transparence, donc je vais devoir mettre une deuxième couche. Ouais, Là, du coup, il fait plus rouge. Sinon, il est un peu rose. Je trouve que c'est le rouge vraiment parfait qui est un peu dans les tons plutôt froids, il va pas tirer sur le corail, donc euh, moi c'est totalement ce qui me correspond, c'est ce que j'aime de couche, et, et c'est très joli, bon je me suis très très concentrée, parce que bon, euh, ça tu peux pas te planter quand tu mets une couleur comme ça. Donc écoutez, encore une fois, vous allez me suivre un petit peu tout au long de ma journée, peut-être en plus court qu'hier, parce qu'il y a des choses maintenant qu'on sait, mais bon on va quand même tester sur cette teinte. Il est midi 55, et oui, plus le temps passe, plus je me lève tard. <rire> donc euh, bah let's go pour cette petite journée, pour tester ça <musique> Bon et bien les amis nous allons passer au fameux test le plus crucial j'ai envie de vous dire me jugez pas s'il vous plaît on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a ok Bon et bien me revoilà après avoir mangé et j'ai l'impression qu'il a pas bougé faites vous votre propre avis mais euh, j'ai l'impression qu'il n'a pas bougé j'ai fait un petit peu attention Honnêtement, moi je suis tellement maladroite que de toute façon, même en faisant attention... Euh... Je vais me faire un bon thé, parce que j'ai toujours pas bu depuis. Très étonnée, surtout que c'est un rouge à lèvres vraiment flashy, donc si ça bouge, ça se voit, quoi. C'est pas discret, quoi. Donc euh, écoutez, je suis contente. Bon, je vous retrouve, il est plus de 23h30. <rire> Bon, il s'est quand même bien barré là, au centre et tout, mais euh, je trouve que ça va. De toute façon, je vais vous faire un bilan, mais euh, pour un rouge à lèvres rouge, je trouve que ça va. Et je vous retrouve pour la fin de cette vidéo et le bilan de mon avis, même si je pense que vous avez compris du coup que c'était plutôt positif. Là j'ai mis une troisième teinte que j'ai, donc c'est la teinte Lady Delicious, donc euh, très joli jeu de mots, on approuve. <rire> donc c'est un joli prune, mais pas trop foncé, je trouve la couleur très très belle. J'ai une quatrième teinte euh, que j'ai pas encore essayé, mais bon, euh, je me suis dit on va pas non plus toutes les tester sur une journée, c'est pas utile, on en a déjà fait deux. Donc la dernière teinte que j'ai c'est damn girl et euh, pareil c'est un prune mais euh, plus froid cette fois beaucoup plus froid et euh, typiquement mon genre de couleur je sens que je vais adorer aussi alors pour vous donner du coup mon avis final euh, j'adore pigmentation excellente parfois il faut deux couches là par exemple j'ai été aussi obligée de mettre deux couches mais euh, c'est parce que je veux vraiment un résultat parfait une couleur qui pimpe quoi tenue incroyable vous l'avez remarqué ils promettent une tenue de 10 heures et c'est a peu près ça, moi je faisais pas du tout attention, j'ai mangé plusieurs repas à chaque fois dans la journée, j'ai beaucoup beaucoup bu parce que je passe ma journée à boire du thé, donc vraiment je l'ai mis à l'épreuve, j'ai même frotté avec un mouchoir, j'ai fait des bisous à mon chat, enfin bref, euh, je pense que vous avez vu que j'ai bien tenté de le faire partir et qu'il voulait pas, donc je pense que même à démaquiller, si tu te démaquilles genre une heure ou deux après l'avoir posé... Bah Bonne chance en fait, ton coton il va être foutu hein, si t'as un coton euh, lavable. Niveau du confort, pareil, génial. Euh, ça ne m'a pas du tout tiraillé les lèvres alors que là c'est la troisième journée du coup que j'en mets un. Parce que moi j'ai les lèvres super fragiles donc j'étais vraiment étonnée de ça. Facile d'application, l'embout est confortable. Euh, je suis désolée mais je crois que je ne trouve aucun point négatif, peut-être le prix et encore... Non, le seul point négatif que je trouve à cette marque, c'est qu'on les voit trop partout sur les réseaux sociaux et que du coup, moi, ça avait tendance à me saouler. J'ai quand même fini par acheter parce que je suis vraiment une fan d'encre à lèvres. En tout cas, ce n'est que mon avis, bien sûr. Hein. Euh, si vous vouliez essayer, bah, je vous recommande. Ce n'est pas un placement de produit. Hein. Vous vous en doutez. -ce que je peux... Comment je peux vous le prouver Banana Beauty, c'est de la bonne grosse merde. C'est bon, vous avez votre preuve Non, parce que je sens qu'il y en a qui vont dire « Ouais, c'est bizarre, tu dis que du positif. » Les gars, je suis la pigeonne de service, moi, j'ai acheté. Peut-être que c'est important pour certains, il y a zéro odeur. Enfin voilà, si jamais vous aussi vous avez déjà testé ces encres à lèvres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner votre avis. Je sais que j'avais des abonnés qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas aimé. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo un peu en mode youtubeuse beauté hein, vous aura plu. Et euh, moi je suis trop contente d'avoir filmé ça. Bref, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao